qu'on peut voir dans, dans l'autre champ, là. et l'an dernier, j'ai eu cinq protections euh, comme ça. Je pas beaucoup parce que déjà à la hauteur, on est censé faire un col oui. pour le tenir ouvert en bas et en haut. Mais dans ce cas, on va encore perdre d'autant. Donc Moi, j'ai bricolé un truc comme ça. Pourquoi tu ne fais pas un ourlet eh ben, Si on fait l'ourlet, tu perds encore. Oui, mais ça suffit pour les brebis, ça Non. non ça, ça, oui. Mais les brebis, c'est en pente, euh, elles sont très douées. Hein. Moi, j'ai vu des scènes ici euh, où, euh, imagine-toi un été où il ne prouve plus rien, où il n'y a que quelques feuilles. Hein. Ben, euh, les, les brebis, déjà à l'époque, j'ai jamais fait de photos de ça, mais c'était spectaculaire parce qu'il n'y avait pas d'autres arbres. Le seul cône d'ombre était les piquets et le tubex. Et donc derrière chaque piquet et tubex, tu avais une brebis qui suivait. Et bien il y en a qui montent sur la copine pour essayer de manger à, à 1 m 4 Donc là tu as fait comment alors Donc ça c'est une gaine Donc c'est m 50 1m50, euh, 1m50 j'ai pas plié et j'ai bricolé avec des, des pots de, de, de récupération là, pour, pour avoir le parce que, si, si, si, il faut que si... Ça reste ouvert quoi. Pour que ça reste ouvert. Et surtout qu'il y a beaucoup de vent ici. Moi, même avec des tubex, il m'est arrivé que des, des érables euh, se coupaient au, à ce niveau-là en se frottant contre, contre le vent. Donc ça, c'est du grenadier qui est dedans. D'accord. as mis du barbelé quand même. Bah, début du barbelé, mais en fait, maintenant, je ne le fais plus. Les barbelés, c'était à une époque où... Euh, donc quand je faisais encore de l'agneau label... J'avais, au printemps, euh, un tiers de mes là étaient au printemps. Donc, ces agneaux naissent dehors, ça ne pose pas de problème. Ils ne s'intéressent pas, pas beaucoup à ces tubex. Mais j'avais toujours un lot d'agneaux qui, en fait, étaient nés en, vers Noël et qui, vers euh, début mars, n'étaient pas prêts. Et je les mettais dehors aussi, en, en, en leur donnant un accès au granulé. Eh ben, ce type d'agneaux, ils sont super cons. Dès qu'ils voient quelque chose, ils peuvent... Euh, les tubex, ils adorent ça parce qu'ils peuvent les aplatir et... Mmh. Ce type d'agneau m'abîmait des tubex. Parce et donc, ils étaient plus vieux Ils étaient plus vieux, puis ils avaient été élevés en bergerie. Et je ne sais pas, c'est quelque chose dans la tête qui, qui, les, qui, qui fait que les tubex, ils les aplatissaient. Surtout sur les parties hautes où, où les brebis sont. Et donc, je, je mettais un barbelé autour. Maintenant, je le fais encore un peu sur quelques tubex sur la partie haute. Mais les brebis euh, s'y intéressent pas. Hein.